Bon, sans intro, on est aux écuyers, à pied. Bon, aujourd'hui, on va troller. Alors, c'est qui Salut, c'est Ludo. Ludo. On va faire une petite euh, session drift. On va essayer. La Z qu'on voit tout le temps drifter, mais on sait pas qui c'est. Oh on est bien, bien là-dedans. Hey, on peut même se parler. On entend. Vas-y, chope. Tout discret, c'est pour oh. le contrôle technique. Salut. Faire le sonomètre. Faut mettre tout dans une Z. Enfin, pardon, bien. Mais ça accroche. Oh. Euh, c'est con, on est juste à côté mais on n'est pas dessus. Est-ce qu'on est planté Il enfin, n'y a pas grand chose mais ça suffit. Salut, moi c'est Erwan, je suis avec Antonin. Antonin, je Erwan. On a une petite Nissan S13, on va essayer ça. Premier essai euh, après un petit, un petit feu donc... Euh... Ah oui, c'est vrai. Chaîne Youtube, Facebook Non, on n'a a pas. Y a pas On n'est pas assez bon. Enlevez vos masques, on dirait que vous allez braquer une banque, là. Oh, c'est un moteur normal, pas, tu sais quoi. Qu'est-ce qu -ce qu qui c'est qui dépasse, ah, là C'est la machine à café. On a Kiki au cul Guigui Il est là Wouhouhou Voilà mon Rome. comment ça va Ah ouais, je suis très content d'être là Vrai, on, hein. trouver on, on a trouvé les copains, on on a un vélo qui est tout mouillé. Oh. J'aime bien parce que derrière t'as les pneus qui balancent. C'est éprouvant quand même avec des pneus comme ça. Tantôt ça accroche, tantôt ça accroche pas du tout. Regardez bien part oh, dans tous les sens, Oh, oh, oh. oh bah alors là c'est un oh, bon oh, exemple oh, oh, oh. <rire> non, ça, ah, oui c'est vrai qu'on doit le faire Putain comment il fait dégueulasse aujourd'hui Ah, ah je suis timide moi, je suis timide <rire> Ah vas-y vas-y vas-y De dos alors, de dos Ars Motorsport Oui alors, cette piste il est bien, il y a un peu, il y a un peu de grippe Ça grippe là Oui un petit peu oui Ah ouais Bah c'était là, des pneus neufs. Alors t'as un problème aujourd'hui euh, non mais ce nouveau angle et je sais pas, je sens que j'ai pas trop d'angle Angle de braquage bloqué, on se montre ce que c'est Si là ça tourne alors, Bonjour. Bonjour. Bonjour, voilà j'ai pété un Non encore une fois Parce que j'ai fait 125 kilos et malheureusement, les terrains sont pas faits pour tenir 125 kg sur la côté gauche. Voilà. <laughs> Yeah Alors, c'est quoi la team ici Les dimancheurs. Dimancheurs. dimancheurs La team des Dimancheurs Exactement, les pilotes du Dimanche. À route, Lilian, Azav, Nicolas, Repier et Tommy. Il y a une page, quelque chose Il y a un petit Youtube, un petit Instagram. Instagram, c'est ldm.drift, je vous invite à tous y aller dessus. Il y a un petit Youtube aussi, c'est Les Dimancheurs. Et un petit Facebook, exactement pareil, Les Dimancheurs. Les Dimancheurs La team, le, le machin, le truc. Team le... PSC, nous on est des cochons, c'est <rire> tout, c'est du sale. Y'a pas de chaîne YouTube. La page Facebook PSC Drux. Okay. C'est celle-ci. Charlotte, Charlotte. La Charlotte La célèbre Charlotte oui, Oh putain Ah j'y crois pas oui, oui, C'est qui toi C'est célèbre toi aussi Mais attends non, non, ça c'est Charlotte, c'est la copilote la plus courageuse <rire> du monde Sarah et Charlotte On peut te faire écraser, faire une Renault C'est la honte Sébastien Foissier. Moi Jean-Loup Joyet. Première journée de roulage avec euh, ma E30. Euh, on n'a pas de team officiel mais euh, voilà, je suis cascadeur professionnel. Moi, dans la Et moi je suis moniteur de pilotage. Et ma page Instagram c'est Seb Fossier. Et, bah. Et moi mon Facebook c'est Chiloulou. Chiloulou. Chiloulou. nickel Et c'est pas une photo hein, c'est de la vidéo les gars ah, ouais <rire> Salut à tous, là, cette petite journée aux écuyers Voilà, là ça roule fort, c'est la fin de journée aujourd'hui là, là sortie, euh, une, ça va <rire> Ça fait bien aujourd'hui Par rapport à certains, on n'est pas trop mal euh, Sur Facebook et puis Insta et Youtube Vagabond Drift Team Si vous voulez nous suivre pour, euh, pour voir un peu ce qu'on fait Nos journées de roulage etc N'hésitez pas avec grand plaisir Voilà, à la prochaine les gars Les couleurs de BM avec ses mécanos, un mécano par où toi tu prends l'autre normalement on était dans les et ça on a un temps ici <rire> putain laisse tomber la course est terminée allez, mon gars pardon, là, salut tout le monde <rire> en forme ou quoi <rire> petite journée aux écuyers, de glisse avant le x millième confinement on est venu profiter un peu avec les copains la chaîne youtube les big ma oui. copine sophie oui. ma collègue oui. est en train de... oui. comment ça s'écrit b i g j i e e n t Mets pas un pouce bleu et machin des trucs, ça va faire des petits jeux. Donc euh, on, va hein? en, on va en faire une tout à l'heure. Vas-y. Avec le beau système de frein à main, c'est parti. Ça glisse déjà, ouais. ça fait moins de bruit que dans la mienne. ça caille, fait froid, j'ai les pieux mouillés. C'est mouillé de chez mouillé N'est-ce pas commissaire, pareil. Il a froid le commissaire depuis ce matin Il <rire> sèche un peu avec le vent Ah oui le vent ça fait sécher hein. Bah ben, il y en a là Bon allez, tout ça pour vous Waouh, Alex, ah, encore un, un Alex Il est fissuré ton écran Là, là, c'est <rire> rien Mais non c'est rien ça Encore un Alex, il n'y a que des Alex Je sais pas, Drift Alex euh... ah au fait bonjour Hello alors, parlez-nous un peu de cette voiture, c'est quoi C'est une merguez orange. Orange un piquante alors clair. Ouais, ouais. Et alors, tu es heureuse oui. Vous êtes heureuses toutes tes deux Très oui, heureuse. Oui. <rire> Attends, on va présenter la merguez. Ouais. Nouvelle journée. Aujourd'hui, je travaille pas. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'allume cette caméra. Pour dire hein. bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. David, ouais. on est en GT3 aujourd'hui. Putain, on est dans une Porsche. Une Porsche, ouais, on peut le dire. Ouais, mec. En plein apprentissage. Voilà, on va essayer de faire ça. On va essayer de rouler propre, étape par étape. On se retrouve avec Plume Noire. Voilà. Noir. Sur une Porsche GT3, 475 chevaux. Ouais. On est comment là Comment on se sent Plume Noire je me sens bien, les gens ils me regardent pas pareil que d'habitude. <rire> faut apprendre avec une voiture comme ça, faut être courageux. Hein. Ah ouais Il faut vraiment tôt. On va voir la maîtrise de tout noir. la vache. Putain, merde <rire> Putain, la vache. Ah, ça accroche. La prend vite en main. Hein non, elle est sèche. Hein. C'est wow, mais... sec de chez sec. L'arrière, il accroche, mais vraiment violemment. violemment ouais. sur le frein. On teste. Elle veut pas. Si elle veut pas, c'est pas grave. Ok. On force pas. Sur le frein, on met une petite Porsche là. Ah la vache. C'est violent. Je le en 3, ouais. ça va être mieux. Voilà, il pisse le frein. Tu testes là. Hein. Ça. ça va pas être facile, hein, je te dis tout de suite. Pour moi, hein. ouais, je vais galérer. Ouais. Pour une première... Le mieux, c'est que tu apprennes à faire un peu de grip. Ne pas dépasser la limite ouais. avec la direction. J'ai l'impression bon. que Plume Noir a pris vite, vite, vite la main. On est plutôt pas mal. là. C'est une machine de guerre, mais un c'est un est... une première pour toi ou pas, plus Avec un truc comme ça, ouais. Oh ouais. j'avais ouais. roulé une 997 RS, mais c'était facile. Hein. Ok. Là <rire> c'est vraiment un monstre. <rire> bah, c'est les pleux aussi, hein. les pneus sont vraiment ouais. violents. Ok. Violent, je suis violent. Mmh. Enfin, on redresse gentiment. Il ouais. faut vraiment accompagner le volant. Euh... Proprement, ça, ah. ça va être euh, le plus gros du boulot, je pense. Okay. Le plus gros du boulot. C'est déjà fini. Ça, c'était rapide, attends, je comprends pas. C'était rapide ce petit, ce, petit, ce petit sort. C'était hein. intense mais rapide, comme vous avez pu voir. Yeah, les gars. C'est pas une photo. Voilà, c'est fini. Vous avez vraiment cru que j'avais pété une Porsche Non mais franchement, les gars, vous connaissez pas ou quoi faudra attendre encore un petit peu. En tout cas, merci à tous les gens que j'ai rencontrés euh, ce week-end. C'était vraiment, vraiment super. Franchement, ça fait plaisir de rencontrer des nouvelles têtes et puis d'apprendre à vous connaître. Et merci beaucoup à David aussi pour la Porsche parce que c'est vraiment une expérience euh, géniale. On n'a pas pu se voir dans la journée, donc j'espère que tu as progressé et j'espère qu'on se reverra encore. En tout cas, euh, mec, t'assures. Voilà, et encore merci à Mike et Objectif Maîtrise parce que vous êtes tous euh, super cool. On a passé un super week-end tous ensemble. Bah, et je reviendrai bientôt pour rouler. Voilà, c'est tout. Oh, et toutes les conneries habituelles vous cliquez sur le pouce, cliquez sur la cloche, etc. Ah, vous connaissez le truc -là. Allez voir dans la description, il y a plein de trucs sympas. Salut. Je, je suis obligé d'attendre